Alors, trois mots compliqués en français. Le premier, c'est l'adjectif exceptionnel. Exceptionnel. Ça veut dire quelque chose qui fait exception, qui sort de l'ordinaire. Et quand on écrit exceptionnel, il faut faire attention à X, C, au P et au T, et bien mettre deux N. Le deuxième mot, la fourrière. La fourrière. C'est l'endroit où on met les voitures saisies par la police et où on met les animaux abandonnés. Quand on écrit fourrière, il faut bien faire attention à mettre deux R au début et un seul R à la fin. Troisième mot, le clapotis. Le clapotis, c'est le bruit et le mouvement de l'eau qui clapote. Et quand on écrit clapotis, il faut bien penser à mettre un S à la fin.